Vous profitez peut-être de ces vacances pour faire du sport. Très bonne idée, moi aussi. Et si nous en profitions pour redynamiser notre attention Daniel Goleman est l'un des plus remarquables auteurs sur tous les sujets liés à l'intelligence émotionnelle. Dans un de ses livres, Focus, il distingue trois types d'attention. Première attention, l'attention à nous-mêmes, inner focus. Elle nous ouvre à nos intuitions, à nos valeurs essentielles et nous permet de prendre les meilleures décisions. Deuxième attention, L'attention aux autres, « other focus », qui nous permet de mettre en place de meilleures relations avec les personnes qui nous entourent. Et enfin, l'attention au monde extérieur, « outer focus », qui nous permet de naviguer dans le vaste monde. Ces trois types d'attention sont essentiels. Or, nous en sommes très souvent coupés. Daniel Goldman donne quelques exemples de cette déconnexion. Par exemple, avez-vous du mal à vous souvenir de ce qui vient d'être dit dans une conversation Avez-vous du mal à vous souvenir de votre trajet du matin ou du soir, en ce moment, c'est sûr. Avez-vous du mal à vous souvenir de ce que vous venez de manger, ou du goût de ce que vous venez de manger Regardez-vous votre téléphone un peu plus souvent que la personne en face de vous. Lisez-vous en diagonale votre livre ou les news de votre téléphone, feuilletez-vous votre magazine. Tous ces indicateurs montrent que les muscles de votre attention sont fatigués, épuisés. Et en repensant aux semaines, voire aux mois précédents ces vacances, je dois dire que je cumulais tous les signes de cette déconnexion. Dans son livre, Daniel Goldman distingue deux systèmes mentaux, semi-indépendants et largement séparés. Le premier, qu'il appelle « bottom up », du bas vers le haut, a une grande puissance de calcul. Il fonctionne en permanence au niveau subcortical comme en tâche de fond. Nous n'avons conscience de son existence que lorsqu'il nous présente le résultat de son travail, une solution qui arrive, comme par surprise, au niveau de notre conscience. Le second système est top-down, du haut vers le bas, et il fonctionne principalement avec le néocortex. C'est le lieu de l'attention volontaire, du libre arbitre, des choix conscients. C'est le système qui nous permet d'apprendre, de changer des automatismes, de prendre des décisions qui ne soient pas une réaction à des stimuli sensoriels ou émotionnels. Le système bottom-up, du bas vers le haut, date d'il y a plusieurs millions d'années, tandis que le top-down est beaucoup plus récent, puisque notre espèce ne l'a développé que depuis quelques centaines de milliers d'années. Le système du bas vers le haut est rempli de routines pré sur manger, faire des enfants, ce qui est bon ou dégoûtant, sur s'enfuir instantanément en présence d'une menace, un reptile par exemple, ou une araignée pour certains d'entre nous. Le système du haut vers le bas nous permet d'apprendre de nouvelles routines, nos propres routines, et au fur et à mesure que nous les pratiquons, L'imagerie cérébrale montre que ces routines sont progressivement intégrées dans notre système, bas vers le haut, qui consomme beaucoup moins d'énergie et fatigue donc beaucoup moins notre cerveau. D'une certaine manière, le système bottom-up correspondrait à ce que nous appelons l'intuition, tandis que le système top-down correspondrait à ce que nous appelons le rationnel, la réflexion, la raison. Or, Daniel Goldman rappelle la phrase d'Albert Einstein, « L'esprit intuitif est un don sacré. Et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. En fait, nous avons focalisé toute notre attention sur le système top down et nous avons en quelque sorte un peu oublié le système down up L'idée est de trouver un équilibre entre ces deux systèmes, sous peine de les voir rentrer dans une compétition qui va gêner le fonctionnement global de notre attention. Or, l'influx d'informations que nous devons traiter en permanence, en particulier les informations venant de tous les nouveaux flux numériques, les mails, les blogs, les chats, etc., demande beaucoup plus de travail à notre attention haut vers le bas. Conséquence des signaux tels que de l'irritabilité, la difficulté à rester en contact avec les autres, qui indiquent que notre niveau de glucose est en chute et que notre cerveau fatigue. Donc, il faut laisser un peu respirer le système top-down et laisser plus de place au système bottom-up. Problème, sur quoi est-ce que ce système se focalise Pas vraiment des éléments positifs. Lorsque nous laissons notre esprit vagabonder, des études prouvent que la plupart du temps, il se concentre sur des ruminations soucieuses. Tout ce que j'ai à faire, ce que je n'aurais pas dû dire à cette personne, ce que j'aurais dû dire à la place. Notre cortex préfrontal médian s'allume et produit une sorte de bruit de fond, une anxiété latente. Ce qui nous déconcentre le plus, ce n'est pas le bruit du monde extérieur, comme les personnes qui sont en train de tronçonner au fond de la vallée. Ce sont plutôt ces voix intérieures, en général négatives. Pour désactiver cette rumination, la solution la plus efficace est la concentration active sur quelque chose. Mais sur quoi Dans l'instant, la solution peut être une tâche simple, comme de compter à l'envers à partir de 100. D'autres se lancent dans des sports dangereux, comme l'escalade ou le saut en parachute, où il faut être totalement concentré. Cela marche aussi bien sûr avec d'autres sports, mais évidemment la concentration est moins immédiatement nécessaire. D'autres solutions peuvent passer par aller se promener, mais alors plus dans une forêt que dans une ville, où il nous faudrait rester un peu plus vigilants, et donc où notre système haut vers le bas serait un peu plus allumé. En réalité, ce qui semble plus efficace au vu des images cérébrales étudiées par les chercheurs, ce serait de se focaliser totalement sur quelque chose de relaxant, en particulier la méditation de pleine conscience. Pourquoi Parce que notre esprit est totalement concentré sur une cible neutre, comme sur sa respiration ou sur un mantra. Se concentrer sur une cible neutre nous permet d'éteindre cette voie Soucieuse. Bien sûr, ne visualiser que des choses neutres ou positives ne suffit pas. Et nous devons aussi tenir compte des risques, menaces, limites, etc. Mais là encore, tout est question d'équilibre. Martial Lozada, un autre chercheur cité par Daniel Goldman, a montré que sur les centaines d'équipes qu'il a étudiées, les plus performantes étaient celles où les moments positifs étaient trois fois plus nombreux que les négatifs. Voilà aussi pourquoi dans les entreprises, je rappelle si souvent aux gens, que je forme, à quel point il est important de célébrer, de fêter les succès, même petits, plutôt que de replonger instantanément et anxieusement sur la tâche suivante. Revenons à la méditation. Daniel Goleman cite un certain nombre d'études prouvant que la pratique régulière de la méditation permet 1 de renforcer significativement notre capacité à rester concentré sur une cible, une tâche, une pensée, sans être distrait par tout ce qui nous entoure. Pas mal 2. Cela permet de renforcer significativement notre capacité à passer d'une cible, d'une tâche, à une autre et de nous concentrer de nouveau sur cette nouvelle tâche. Le mieux, c'est que les premiers effets se font sentir après seulement 4 jours de pratique, 20 minutes par jour, au dire d'une troisième étude qu'il cite. Du coup, j'ai profité de ces vacances pour démarrer un programme d'une session par jour pendant 30 jours comme c'est quand même très très nouveau pour moi, j'ai téléchargé une application. Petit bambou, très connue et qui a de très bonnes critiques. D'ailleurs, le moyen lui-même importe peu. J'ai, par exemple, eu aussi de très bons échos de l'appli Mindful Attitude. Peut-être n'aurez-vous besoin d'aucune de ces béquilles. Moi, en tout cas, il vaut mieux que je me fasse aider. En tout cas, à la fin de ce test, j'aurai repris le boulot. Et à ce moment-là, je vous décrirai les résultats. Ce qui serait top, c'est que certains d'entre vous me rejoignent. Comme ça, nous pourrions comparer. Qu'en dites-vous si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires situés en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi réagir, me poser des questions, commenter ces sujets. Et à très bientôt.